Les Ultras, comme promis, voici la deuxième partie de la vidéo d'hier. On vous avait demandé 2000 pouces bleus, vous les avez atomisés, vous avez mis 7000 pouces. Donc il y a moyen que la prochaine fois on demande 10 000 histoire de mettre un gros challenge. Mais en tout cas vous êtes régalés, merci du soutien, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, à lâcher des gros likes, des commentaires. Vos retours font vraiment plaisir. Je vous embrasse, kiffez la vidéo. Peace. 5 viewers, canaille. La canaille okay. les gars, il est en fin de game Dites rien chat, ça va se passer, attendez. Il va attendre sur le toit. Il joue avec ses collègues. On va lui mettre une règle simple. Dites rien. Il Ton premier kill doit être une exécution. 3. Contre 100 euros. Bonne chance. Et ça les gars, mine de rien, c'est un défi pas évident. Genre vraiment pas Genre vraiment pas évident. Beaucoup trop de monde sur le chat. Salut eu tra, comment Régale-moi, poulet. Régale-moi. Du coup, faut que je parte en solo. Il faut que je fasse une exec, c'est ça? Ok, c'est parti, chat. C'est quoi sa décision? Décision bolsi Il saute direct derrière le mec, il exec. Et c'est non. <rire> c'est tellement ça, dommage. <rire> je pense que ça m'aurait traversé l'esprit de, de faire une exec à la non, sauvage non, comme non, ça. Non, je... là, là, là, les gars, là c'est la pression. Pression yeah. is on. Tu, tu dois spawn. Aïe, aïe, aïe, un mec. Oh là là, oh là là là là. Non, non, non, mais t'es fou Il y a 14 secondes Il est fou oh le, f... oh, le fou. Il rentre dans une fenêtre qui est déjà pétée. Il y a un autre joueur, ça veut dire. Il reste 4 secondes. 2 secondes. Et chat, je stresse pour lui. C'est bon, c'est bon, il respawn, il respawn. En fait, la bonne stratégie qu'il devrait faire, c'est aller chercher peut-être... De l'argent, ouais, se, se faire un petit stuff parallèle, enfin oui. un, se faire un petit loadout avec des paras. Juste il trouve un gars, il lui envoie deux paras, il exec, c'est fini. Oh non Il a sauté Salaud <rire> Salaud <rire> Ça, Putain j'ai l'impression d'entendre les mecs oui, en là, voiture en voiture de par chez moi. Tu sais que moi je trouve qu'il y a un vrai kiff les gars à collectionner sa playstation. Genre, à avoir une play 1 en rab. Le premier En vrai, il n'y a, a pas de. En vrai, gros, c'est pas validé. On commence pas à être gentil, gros. J'ai jamais été gentil, c'est pas maintenant que ça va commencer. Qui... Allez, je te l'envoie. Je te l'envoie. Prends-la, canaille. Prends-la, canaille. Prends canaille. Prends la force de Manu. Prends un stuff avec des paralysantes, s'il te plaît. Oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, monsieur Jolie tête Défi pas validé Mais je m'en fous C'était pour la forme, le premier kill ah, ah, ah. Oh, dommage Le casque casque qui a pas suffi C'est raté Putain, péché. Et moi, je vais, lui en... Et je vais quand même lui envoyer 100 euros donation has been proceeding C'est bon, chat, Elle est partie, la dono Il faut arriver Mon Paypal m'a dit vous avez reçu 100 euros de show. Parfait Mais très belle soirée, mon ami Amuse-toi bien on passe au suivant, en streamer en suivant, en chat! Ce mec s'appelle Imanato. Le chat, il est il est en train de régaler avec une game au bouclier, le mec. Que demander de plus? Mais que demande le sympa. peuple? Salut, si tu gagnes, je te donne 500 euros. 3... C'est ok pour toi? Il, il, a, il a entendu qu'on était là? Parce que là, il est concentré. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, hey. Putain, les gars, on est. Euh... La taille du rat. On est un master chef là. là regarde ton chat. Je sais, oh. Et je me concentre, en gros. En, fait, en fait, il sait. Mais il est, il est tellement en PLS, Pichoun, qu'il se concentre non, de un ouf. Un, un, il non, fait une, une rota par la gauche. Moi, il est en 1 contre 1. Il a une frappe, deux paras. Est-ce qu'il va vraiment gagner 500 euros direct Ce jeune pangolin. Il a l'air doué, par contre. Hein il a l'air sacrément doué, les gars. Je l'ai collé Je l'ai collé Je l'ai collé. collé Mais bien sûr, que tu l'as collé Bien sûr que tu l'as fait! Tiens, on a vu de ses moves ce soir par contre? c'est pour toi mon pas? C'est pour C'est pour toi gros Comme Quand je te disais que j'ai joué toute ma vie au bouclier grâce à toi, gros! Les termes télescopiques! Le chat! Chat! Ce mec a 1100 followers! Écoutez-moi bien, chat Je vais le regarder dans le blanc des yeux Jusqu'à ce que je vois écrit 2000 followers ici Ok Regardez comment il est content, chat Regardez comment il est content Pangolinus Maximus Tiens, mais merci pour les polos <rire> Ah, ça fait plaisir, un hein, mec Vraiment heureux, de tu sais, qu'on vienne et tout Pas qu'il a rien à foutre ou quoi, tu vois Ça me régale pour lui, chat Il y a 500 euros qui arrivent Tu as reçu Vous avez reçu un virement Paypal de 500 dollars Mais non, le boss dans le boss Merci chaud. Bravo à toi mon ami T'as super bien joué Vraiment on n'est pas passé longtemps Mais le peu qu'on a vu T'as as été excellent mec Excellent On va aller voir quelqu'un Et on va lui demander Un petit défi De rentrer Un magnifique Quickscope C'est très simple Comme défi Mais il faut le faire Son pseudo Normalement C'est le Sphinx Mais je crois Qu'exceptionnellement Il s'est renommé Le, f... le Phoenix. 300 euros Tu mets Un Quickscope Oula, un... oh, là là Oula chaud mais non. Là, Allez, poulet. Allez poulet Allez poulet C'est y... maintenant C'est maintenant C'est maintenant car. Au quart Ça c'est un quart. Un quickscope On est d'accord c'est ça hein. Ah je rigole là j'ai trop bizarre. Arrêtez vous me mettez à pression, yo tout le monde Attends j'ai le droit de prendre ma classe Ou j'ai pas le droit de prendre ma classe Attendez, attendez, du coup, oh là là, je suis plus pareil Attendez, attendez, attendez, attendez, on va aller détente là-haut, ok. okay. Wow. Hop, on <rire> <dans le sens. rire> quoi oui. Oui, là Il est quoi Il est quoi Il pas méchant. Hein. Les gars, il a dit on va aller détente, vous l'avez vu, passer par la fenêtre Il est passé à un micro millimètre de s'écraser Mais frérot c'est comme s'il si passe partout, il sautait à travers une lucarne comme ça, et il te disait. Et fais la même en détente! Mais un quick stop, mon frère! Que trouve, faut que je trouve le bon client là. Trouve-le, ah, tu vas le trouver, tu bien vas bien. le trouver, t'affole pas. Oh, bien, c'est joli, bon. c'est joli ça, ça c'est 50 balles. je trouve balles. le bon client. C'est 50 lui, balles. Lui il est bien, lui. bien lui. lui, il est bien, vraiment. Juste lui un lui petit crack en l'air oh. Non, je stresse! Non! mais non, mais non! Il ah, a stressé. Oh la panique à bord, les gars! La là, panique à bord, mais vas-y Pas bro. de panique à bord doit se la merde. Allez, allez, Gengo. Allez. Allez le shanks, tu peux le faire oui, oh, non, faut non, imagine... En pro, fait, il faut pro, vous pro, mettre à non. la place de certaines Attends, personnes, tu vois qui... Euh... C'était rapide, mais quatre... Ouais, c'est dégueulasse. Non. Mais je m'en veux, tu vois, je vais pas avoir certains copains... EG... EG... ESK. Je me dis, merde, putain. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont déjà pas mal de visibilité. Et là, je, je laisse, je, on va dire, je laisse la chance à des à des un peu plus petits. Voilà. Je suis deck, mais non. Crypto, oula, oula, oula. Crypto plus comme 50 oula. abonnements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Let's go. Les, les 50 bon, bah, subs. Des filles, hein. Mais hélas, défi perdu. Défi perdu, mon ami. Défi perdu, chat, mais... Je, je pense qu'on sera tous d'accord pour qu dire pour, pour, pour qu'il qu était, qu était trop mignon. On va envoyer ouais, 50... Ouais. On, on va faire merci comme toi les gars. On va, on, va, on va envoyer... Merci on va envoyer... Bon, bah, il voilà, 50 subs. Shocker 50 subs. Merci à tous. D'ailleurs, on a complètement yeah, oublié d'aller vérifier un truc. Aussi. Imanato, il a 1000 followers. Ok. Et si j'actualise, qu'est-ce qui se passe 2300 followers. Ça, c'est la magie des ultras. Est-ce que ce genre de concept vous plaît Est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que vous aimez ça Ce genre de truc, on l'a beaucoup vu sur YouTube avec des Américains et tout. Et je trouvais que d'y mettre une petite dimension de Twitch, c'était quand même sympa. Ça a mis beaucoup de temps à être organisé parce qu'il bah, a fallu trouver la bonne marque pour le faire. Les gens qui nous, enfin, qui nous fassent confiance pour ça. Par contre, euh, il reste des sous-sous, les gars. J'ai même pas dépassé la moitié. Ce que je vous propose tout simplement les ultras Dès la semaine prochaine Je vais recaler une soirée pour écouler ces 4000 euros